Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Sammy J, Je vais impacter une vie, une vidéo à la fois. Alors, je sais que oui, ça fait un bail, j'ai pas posté, je vais même pas donner d'excuses. Mais cette vidéo en fait a un lien. Euh, pourquoi j'ai pas posté, ça fait un bout de temps. Je dis jamais qu'on parle de la solitude. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je ressens une pression externe, que ce soit euh, émotionnelle, physique, spirituelle ou etc., je me renferme. Je ne sais pas si vous connaissez une plante qui s'appelle Bébé dorme fleur, je ne sais pas si c'est juste au Cameroun mais c'est une fleur que quand on la touche, elle ferme ses, ses feuilles donc elle se renferme un peu comme si elle avait peur ou bien elle veut se cacher et je me retrouve un peu dans, dans cette phrase là ou bien dans ces fleurs là parce que quand je sens vraiment cette pression là, quand je sens que non ça ne va pas, quand je sens vraiment que je suis, je suis lourde, il y a vraiment quelque chose qui pèse sur mon cœur je me renferme, je m'isole et ça va souvent venir renforcer cette idée de dire que oh je suis seule, oh je ne suis pas aimée, de toute façon je mérite tout ce qui se passe dans ma vie et juste ces aspects négatifs en fait, ces pensées négatives qui vont venir nous pousser vers le bas au lieu de vraiment se tourner vers des solutions qui pourront plus euh, nous soulager, nous rebooster nous donner encore l'envie de vivre, l'envie de nous découvrir et de faire de bonnes choses et souvent aussi dans ce processus-là de dire que je m'isole, c'est un peu comme un moyen de tester les gens autour de moi, de savoir est-ce qu'ils vont remarquer que je suis devenue silencieuse, est-ce qu'ils vont remarquer que je suis plus présente et si c'est le cas, est-ce qu'ils vont se rapprocher vers moi C'est un peu comme si je demandais leur attention. Pour moi c'est un peu comme un cri à l'aide, c'est un peu du genre, hey oh, je ne vais pas bien, est-ce que tu me vois Je pas l'humilité ou la force de venir te dire que c'est comme ça que je ne vais pas bien. Donc je vais adopter cette attitude de m'isoler, de fuir en espérant que tu vas le... Te ressentir et puis tu vas courir vers moi du genre oh qu'est-ce qui va pas, viens me dire viens dans mes bras, et c'est pas une bonne chose en fait parce que nos amis nos familles, nous sommes pas des magiciens polis dans nos pensées, on a tous une vie, souvent on peut vraiment être submergé par nos responsabilités etc et c'est important, nous qui traversons les difficultés, de se tourner vers ces personnes là, qui tiennent à nous et, et de leur dire que c'est comme ça, je traverse tel tel tel Conseille-moi, j'ai besoin de support pour pouvoir bien vivre. Ça fait partie de la vie. Et quand on dit, on dit toujours, deux personnes valent mieux qu'une. Parce que quand tu es seul, tu es vraiment seul. Tu as des attaques spirituelles, tu, tu as des attaques physiques, etc. Tu ne peux pas voir ce qui se passe derrière toi. Tu es livré à tes pensées. Tu es livré à même... Tu es livré à te tourner vers de mauvaises pratiques pour, pour soulager cette peine-là. Tu es livré à toi seul. Mais pourtant, quand vous êtes au moins deux, cette personne peut te dire écoute, oui, tu travailles ça, mais il faut manger pour avoir de la force. Repose-toi pour faire ceci. Parlons euh, oui, on peut trouver cette solution. Est-ce que tu as fait des recherches Est-ce que, est-ce que, est-ce que, à la fin de la journée, on finit par trouver quelque chose Et tu te sens plus bien. Donc, la solitude, c'est vraiment. Euh, c'est pas bien en fait, c'est pas bien surtout quand on, on utilise du genre on, est, on essaye de manipuler notre entourage, on essaye de voir qui va remarquer si on n'est pas là moi je dis souvent que c'est important de prendre du moment pour toi, juste pour revoir ta vie, revoir tout ce que tu as eu à faire et juste faire de l'introspection etc, mais quand tu prends la solitude pour t'isoler et vraiment barrer, de barrer de tout le monde là ça crée un problème donc tu vas me dire oui c'est oui je me sens sur mon seul oui je sais pas comment parler oui euh, oui je, je, je me plains je me morfond je pense que je suis pas bien, je suis pas bonne je suis pas assez euh, bien je pense pas, j'ai pas d'avoir l'air, etc que faire Aujourd'hui je vais vous parler d'une pratique qui s'appelle Kintsugi c'est une pratique japonaise en fait qui consiste à recoller les morceaux cassés avec de l'or donc c'est un peu pour nous faire comprendre qu'on doit accepter nos défauts et nos imperfections et au fur et à mesure qu'on essaye de les arranger, ça devient quelque chose de plus fort de plus beau de plus résilient donc les morceaux cassés ici peuvent être on peut les représenter comme nos erreurs nos fautes nos hontes nos manquements tout ce qui peut être négatif ou bien ce à quoi tout ce qui peut être négatif, ou des choses dont on a honte, on n'a vraiment pas euh, la possibilité ou la possibilité d'en parler, voire même souvent nos insécurités, etc. Et l'or peut représenter tout ce qui est positif, l'amour, la joie, la patience, la paix, tout ce qui est vraiment de positif. Donc quand tu prends tes manquements, tu prends tes défauts et tu compenses tout ça avec ce qui est positif, tu deviens plus patient avec toi, tu deviens plus aimant avec toi, tu deviens plus... Plus calme, plus compréhensif, tu te rends compte que tu vas plus t'aimer, tu vas adopter des, des, des attitudes plus positives qui vont plus euh, te faire monter au lieu de te rabaisser. Donc je sais que c'est pas évident, je sais que souvent quand on traverse certaines périodes c'est difficile, on a l'impression que normalement le monde est, est en train de tomber sur nos têtes mais ne bagarre jamais seul, ne va pas en guerre seul elle, quelqu'un à tes côtés, que ce soit un membre de ta famille, que ce soit un ami, que ce soit quelqu'un qui tient confiance, parce qu'on a souvent l'impression que oui, on est seul, c'est nos vies, donc on va, on, va faire, on va marcher seul, nos, nos problèmes ne concernent pas les autres, bien nos décisions sont les nôtres, mais quand quelqu'un tient vraiment à toi, quand tu tient un membre de famille, etc., quand tu n'es pas bien, eux aussi ne sont pas bien, parce que qu'on le veut ou on ne le veut pas, ils veulent nous voir réussir, ils veulent nous voir être bien, ils veulent nous voir heureux et quand on ne l'est pas, les affecte. ils veulent aussi chercher des solutions pour, pour comprendre mais qu'est ce qui ne va pas, qu'est ce que je peux faire, comment est ce que je peux t'aider, parce que quand tu es en bas, moi aussi je suis en bas alors on est supposé se tenir la main et avancer, aller de l'avant etc. Donc quand tu ressens cette pression là, n'utilise pas cette opportunité pour t'isoler, vraiment apprécie toi, on dit les difficultés nous rendent plus forts. Des personnes qui ne traversent pas par, par des difficultés, le jour que ça va arriver, ça, peut-être que ça sera un choc immense. Et c'est important, quand on a des difficultés, on apprend, on devient plus fort, plus résilient, plus euh, mature même. Et on avance, on adapte des, des, des bonnes attitudes, des bonnes habitudes pour vraiment devenir meilleur. Donc, la solitude en elle-même n'est pas bien. Ne t'isole pas ne te morfons pas sur tes problèmes, ne crois pas que tu es seul, ne crois pas que tu n'es pas aimé, mais donne-toi plutôt l'opportunité d'être plus patient avec toi. Donne-toi l'opportunité de, de recevoir l'amour que tu mérites. Donne-toi l'opportunité de trouver plutôt de bonnes solutions pour ton problème. Et ne pense pas que non, tu es la personne la plus mauvaise, tu mérites le mal du monde. C'est pas ça. Je J'espère que ce message a aidé quelqu'un, à toucher quelqu'un. Alors c'est important qu'on applique cette pratique-là de Kintsugi, vraiment de recoller nos morceaux avec de l'or, tout ce qui est, est défaut, tout ce qui est erreur, tout ce qui est euh, faille dans ta vie, compense-les avec ce qui est bien, avec l'amour, soit plus patient, soit plus compréhensif envers toi-même, et tu verras que bon, la vie n'est pas si dure que ça, et même si elle est dure, Seul, ça va être dur, mais au moins à 2 ou à 3 ou à 4, ça serait ok. Vous allez pouvoir vous en sortir. J'espère que ce message a aidé quelqu'un. Merci d'être avec moi, merci d'avoir écouté et portez-vous bien. Bye.